Leur blé nest on nous se Que de me voit et sort retourne. On ne peut pas s'être même en veut, qu'on ne peut pas sort Gondis-o'ch en Eurovision, tant d'talebés de vie d'art fulaine, n'a-gé-vide Miss France et ou blé ou, vide heure plâche de moi louspène. À part glasquer, bout d'fri alzé, d'y es-content-en-voir, arvignonné, des braises de sconté, Kegurgelte. Moi je connais un super-héros, il va tous vous casser la gueule, même qui s'appelle Alan Divel. Si ça se trouve, j'ai son numéro. Le roi Arthur aux oubliettes, il est pas vraiment seul. Fini de pâter les rillettes, c'est un Des ah, je crois qu'ils veulent qu'on reboot. Laissez-nous laissez au moins le beurre Et le jour du, du Seigneur. Seigneur Même si t'habites à poule T'es pas Et si tu fais de la sympathie, appropriation je crois qu'ils veulent du beurre sans sel, Et moi, franchement, ça me Je vous ramène à il va vous péter la gueule. Batterie en jambes qui est médaillante, Heurebreux barzavres de la Laridan en coune et kelt Martés et Rayen et Un an de toute raison à peu près Cette année je veux plus qu'on m'embête tout cheveux et un Denis de grossette Pour sûr qu'il y a une part de rêve Même dans l'identité française Le roi Arthur aux oubliettes Il est pas vraiment seul. Le linge de fer Fini le pâté les rillettes Mon breton j'ai même des doutes Je crois qu'ils veulent qu'on reboot. Mais laissez-nous au moins le bain. Et le jour du Seigneur Même si tu kiffes la mer Loïc T'es pas vraiment celtique Si t'as une hanche qui se fait la nique T'es un peu trop celtique Et si tu fais de la Saint-Patrick je crois qu'ils veulent du beurre sans celtes, et nous franchement ça nous débelte! On a fait dans autre Ouais, Il ouais! Va. Vous pétez la joie! Mmh. Dis-moi, qu'elle Quel était l'Orion?